Alors, salut les gens Aujourd'hui on se retrouve pour un parcours avec ma best friends, mais j'attends qu'elle les rejoint. Je vais faire demi-tour parce que là en fait j'ai déjà passé la première étape et euh, j'ai pas envie de l'attendre toute ma vie en fait. Parce que là, ah bah voilà, je vais la rejoindre là vite fait. Alors, euh, oui certes, ça va me prendre un léger moment, mais euh, on est presque arrivé. <rire> enfin, je suis prête. j'ai échappé belle j'ai échappé, belle. Non, non, non. Bon, ben, bah, on va laisser tomber le fait de la rejoindre. Et euh, ma meilleure amie, tu vas me rejoindre au 11 parcours. Parce que je vais pas t'attendre toute ma vie non plus. Alors, je vais mettre pause euh, à la vidéo le temps qu'elle m'ait rejoint. Même si je sens que ça va prendre euh, 10 000 ans. Vu qu'elle, elle est sur euh, téléphone et moi sur PC. Bref, euh, on se retrouve, euh, ben, donc, dans quelques minutes. Désolée, je retire ce que j'ai dit. Elle est sur le PC de sa grande sœur. Désolée, désolée, encore une fois, désolée, ma meilleure amie. Bon, bref, on va t'attendre, 2000 ans. Elle, elle en est qu'au troisième parcours. Regardez ça. Aïe, mon pied Alors. Là, elle en est au quatrième, moi j'en suis au onzième. Oui, alors, on se retrouve dès qu'elle en est au onzième. Maintenant, elle va se dépêcher d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous, aujourd nous allons reprendre. Et là, elle... mais tu te pousses, en fait, c'est moi la première... Mais je vais la pousser celle-là Ah non, en fait, je vais la laisser au moins si elle tombe, je serai en avance sur elle. J'en ai marre de ce bruit, mais... Ah oh, bah voilà, je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé. Et c'est J'étais dans le vide toutes les deux Ah bah non pas cette fois C'est bon tu te dépêches Merci Bon bah Désolée je vais arrêter d'éclater de rire à chaque fois qu'elle va tomber parce que c'est pas gentil Et je veux que vous souhaitiez un joyeux anniversaire à ma meilleure amie Parce que c'était le 22 et malheureusement On a eu un malencontreusement Problème c'est que j'ai eu un léger problème Dont je ne parlerai pas pour des raisons claires. En fait, je l'attends depuis tout à l'heure. La glace, elle est hyper moche. Youhou Voilà. Mais. Ouh, j'ai chaud là. Alors là, c'était le coup de chance. Là, c'était le coup de chance de malade. Ah bah pas pour elle. Mais bon, j'ai. Eh ben non, pas pour moi non plus. <rire> ni pour moi, ni pour elle. Normalement, tu peux skip US. you us. Skip us, ça veut dire tu peux dépasser. Eh, hey, hey, hey, tu m'attends par contre. Hein. Moi, je t'ai attendu. Mais salope. Pardon. Je mettrai des bips au moment où... Enfin non, je sais même pas comment on fait. Je débute ma chaîne. Et je... puis punaise, comment elle fait pour enchaîner les parcours au début C'était moi, maintenant c'est elle. Mais what the fuck. Ah ben non, elle va se louper. Oh, elle s'est loupée. Mmh non. T'as vu Moi, je t'attends. Voilà. Chacun prend son côté. Je t'ai dit, chacun se reprend. Bon, elle, elle a pris le milieu, d'accord. Tu dois pas aller sur les... Tu dois pas aller sur les barres blanches. Tu dois pas aller sur les barres blanches. Si tu vas dessus, tu crèves. Mais je suppose que t'as déjà compris. On va marcher sur les lollipops Elles sont horribles parce que si c'est goût pistache Qu'ils allaient se faire C'est bon tu te dépêches là Bon j'arrive Voilà oh Bon bah en fait euh... Bah allez Whop, Hop et <rire> La fille elle a fait un saut de titan Elle a sauté par dessus les trois <rire> Voilà Bref euh, On va essayer d'arriver au bout de on peut pas arriver au bout, en fait. Bon, ben, au bout du centième, hein, on va s'arrêter, hein. On va arrêter le parcours au bout du chien. Char... On arrêtera le parcours au bout du centième. Vous savez quoi? Je vais mettre pause à la vidéo. Non, non. En fait, on va pas mettre pause. Je veux que vous vite se mettez fêtes de merde parce que je suis pas douée pour les parcours. Et dire que c'est moi qui lui eu lieu. mais, mais ça va pas me pousser comme ça! Pardon. Mais si, tu m'as... La fièvre est de me raccrocher au nez. Ah, pardon, j'ai entendu un bip bip. c'est parce que tu m'as pas attendu tout à l'heure. Bah ben, en fait, t'arrives. Ah, en fait, ah, ouais, elle arrive. Oh, je suis. Mais ben, en fait, vous savez pas. Mais mon visage, en fait, il coûte des robux. Et euh, pourtant, j'ai jamais eu aucun robux. <rire> Pourquoi je dis ça On n'est pas là pour voir mon perso, on est là pour jouer. Wow. Oui, maintenant je vais faire des vidéos Roblox et Minecraft aussi. Et euh... Mais les vidéos Minecraft, malheureusement, je les ferai toute seule. Parce que je n'ai pas le... Putain. Parce que je n'ai pas le réel... Le réel. Le réel. Mona, t'as réussi. What la fille, mais what T'en es où là Je te vois pas. Ah si, je te vois. Je dois sauter. La fille, elle est en train de sauter. Pff. Mona, tu dois... Tu, tu dois... tu dois sauter sur les... Voilà, elle a, compris. elle a compris. Et là, tu dois pas toucher les barres bleues parce que si tu les touches... Après, si tu touches les barres bleues, qu'il y a... Voilà, monte les escaliers, saute. C'est une blague là. Elle vient de sauter dans le vide, la fille, je viens de la voir. Non mais sérieux là Mona je dépêche <rire> J'avais marre de t'attendre Si tu continues je vais y aller toute seule Elle a FK la fille Bon ok pas grave tant pis Adieu Mona je m'en vais Non mais sérieux là t'as FK What T'es où T'es es... Es... Es... Es... Es... Es es... quoi T'es devenu invisible ou quoi What Comment t'as fait Frère tu t'es téléporté c'est une blague là Mona tu sais te téléporter Allô tu, tu peux te téléporter T'as dit oui Bah comment ça se fait Moi j'étais encore là bas et toi t'étais déjà là bas Bah en fait euh, Je crois que t'étais encore là bas Alors je t'ai attendu comme une imbécile Sauf qu'en fait t'étais déjà là donc en fait là je suis en train de faire le chemin que j'aurais dû faire Pendant que t'étais encore en train de passer le, le parcours Ah bah en fait je, je, je suis arrivé Forcément fallait que tu tombes Ah bah non t'es pas tombé. T'es ralenti frère Et moi aussi d'ailleurs Voilà je t'ai passé. Oh les touches du piano je n'aime pas ça What? D'accord, c'est quand t'entends pas le bruit, et si tu t'arrives là-bas. D'accord, c'est horrible. Mais what? The f... Mais tu dois. Ah, d'accord, tu dois aller sur le truc bleu, pas sur les j'avais j'étais en train de sauter comme une imbécile sur les euh, les grosses plaques bleues là mais attends moi on avait dit qu'on allait faire le parcours à deux je t'ai dit de m'attendre t'es pas, peint... ah bah en fait et eh, merci ouais ouais oh, oui. oh j'ai fait au hasard mmh. J'ai fait au hasard, je te jure, j'ai fait au hasard. <rire> eh bah ben là, au final, c'est toi qui a trouvé la première et la dernière. Bon, attends-moi, les beaux Là, c'est bon, hein. attends-moi. Non, mais je rêve, là. Eh, il y en a qui jouent à des jeux euh, Roblox. Ils s'attendent entre eux. Toi, tu m'attends pas. C'est une blague, là. Elle est repartie en arrière pour venir me chercher. Mmh. Bah, je suis sur le truc vert. <rire> mais derrière toi... <rire> <rire> mais derrière toi! Bon, ok, bah moi je me casse. Elle a pas envie. Mais où est-ce que tu vas? pars Mais c'est par là que tu dois aller! Mais c'est toi! Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Mona, fais attention, on saute. Euh, voilà. Fais gaffe, il y a encore une barre verte. Bon, voilà. Voilà. Allez, les carreaux. Oh. J'ai échappé belle. J'ai échappé belle. Et quand je dis j'ai échappé belle, c'est parce que je ne suis pas belle. Ouais, non, en fait, j'arrive même pas à faire une blague de merde, c'est fou ça. Quoi Oh putain bon ben ça t'embête pas si je continue non. Euh, tout à l'heure on un autre jeu. ok comment bon ben là on va finir le, le live parcours euh, sans elle parce qu'elle a eu un bug de reconnexion ce qui m'est arrivé tout à l'heure quand j'ai voulu faire un live euh... un live euh... Un live à ah, punaise, un live euh... Brokehaven. Le jeu a planté de l'écran est devenu blanc. J'ai dû relancer mon PC. Je sais pas ce qui s'est passé pendant une seconde. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Non, mais sérieux, ah voilà, Ouf. mais putain, mais c'est quoi ce délire? C'est ma manette qui a un problème. Je joue pas au clavier parce que je n'y arrive pas, mais puis... putain. <rire> Alors, on en est au combien là euh, euh, Voilà, on va on va surveiller à partir de là On en est au oh, 60, pardon Excusez-moi pour le cri, c'est juste que j'ai sursauté Avant de sauter oh. oh putain, pas la tour, pas cette putain de tour Bon ça va, il y, y, y a limite euh, assez de distance pour sauter Pas bah, il bah, y a assez de distance, c'est bon Voilà <rire> J'aime pas les trucs comme ça Voilà Wouhou Pardon. Voilà, voilà. No! I'm so sorry. I'm Skyrod Pardon. Je ne suis pas du tout douée en anglais. Je dois vous l'avouer. Je suis même la plus pourrie. Et même en japonais. Enfin, j'ai... D'ailleurs... Ah, Mona, j'ai oublié de te dire, mais je t'ai écrit un petit message en japonais sur un post-it. Je sais pas si tu l'as trouvé dans ta chambre mais il y a peu de chance parce que je me souviens même pas de là où je l'ai mis en fait. Soit il est resté dans mon sac, soit. Euh... Je sais pas où il est. Dans les deux cas, je sais pas où il est. Mais comme j'ai vidé mon sac vite fait, comme ça, pour m'installer dans mes affaires, je sais pas s'il si est dans ma chambre ou s'il est dans tes affaires. Je ne sais pas. Mais il faudra que tu regardes. Non, mais pas cette. Hop là Voilà, on va sauter. Tac on a un... Bon bah vous savez quoi Comment on se rapproche vite fait du sang On va essayer de pas faire de faute là Parce que dès que j'ai fini le, le truc du... De... Jusque... Dès que j'en je... suis au sang eh bien nous irons sur... Euh... Enfin après je vais quitter le live Je vais le poster Voilà je mettrai le générique et tout tout Même si j'ai pas encore créé de générique Enfin bref... Euh... Une... Une fois que tout sera prêt, eh bien, je la posterai, mais normalement elle devrait être postée aujourd'hui, donc ce ne sera peut-être pas problématique pour ceux qui le regardent, le live. Bref, pour l'instant, je n'ai personne à qui parler. Depuis tout à l'heure, soit je parle toute seule, parce que ma meilleure amie ne s'intéresse pas au live, soit je... Non, en fait, dans les deux cas, je parle toute seule. Parce que là, je parle à une caméra, donc la caméra, il n'y a personne derrière la caméra pour l'instant. C'est du foutage de gueule, là. À part moi. Mais ça gêne. Pardon. C'est un problème de fille. Bref. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Je failli Et mon anniversaire, c'est le 13. Va te faire en cul. Mais what the f non, non, en fait, euh, le jeu n'arrête pas de planter depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qui se passe. Je fais trop... Je vais me taire deux secondes parce que... En tout cas, mon anniversaire, c'est le 13 mai. Bon, euh, ça, ma meilleure amie le savait déjà. Mais je le dis pour ceux qui regardent la vidéo. Ah, J'ai failli tomber dans le vide. Pardon pour les cris si ça, si ça vous insupporte. J'essaierai de baisser la voix. Sauf que s'il y a des gens autour de moi, c'est un peu compliqué de parler doucement parce que si je parle doucement on entendra les bruits qu'il y a autour de moi et si je parle trop fort je vais me faire engueuler donc dans tous les cas vous entendrez les bruits autour de pourquoi je suis pas une adulte sérieux pourquoi j'ai pas mon propre studio je sais pas moi oh putain pas les planches pas les planches ah ça saoule pardon vous voyez là je viens de gueuler je vais me faire engueuler parce que voilà. Bref, si vous entendez des bruits de... What? What the fuck? Pardon. Oh là j'ai réussi à le faire le... Au dernier moment. Bon, bref, bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour le live. J'adore prendre des voix différentes. J'aurais bien chanté pour vous, mais le souci c'est que j'ai tellement le trac. Vas-y, j'ai le track. Sauf que vu que c'est qu'une caméra, je peux tout à fait le faire Mais vous, tendre, vous entendrez la musique en fond Donc ça va être un peu gênant Ouais, non, en fait, je vais pas le Ah, mais en fait, on pouvait marcher sur le rouge Putain, mais j'aime pas ces trucs-là Oh, les... On peut pas marcher sur les petits murs Ils sont pas débiles Ah, on en est déjà au 91, Mona va... Je vais arriver dans quelques secondes Ah, mais excuse moi Mais pute Hop. Hop. Non mais si tu Bon en fait je crois que je vais mettre pause au live vite fait. Le temps que j'arrive à faire ce putain de parcours. Ah bah ben non en fait pas la peine. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que... Un youtubeur comme je ne sais plus qui... J'ai oublié quel youtubeur avait déjà fait ce parcours Je pense que c'était Marie Non, non, non, c'était pas Marie Bref Si Marie, Fritte, Sora, Dévo Regarde cette vidéo Je tiens à leur dire que j'aime beaucoup les vidéos qu'ils font Je suis abonnée Et comme je ne sais pas poster bref, bref, bref, bref, bref. Là, je vais arrêter de parler toute seule Mais Ah, quoi Bon, pas grave on est presque arrivé on va couper le son parce que là c'est un peu fort non pas couper le son parce que ah, voilà en fait il n'y a pas besoin de couper le son parce que si je coupe le son non vite vite vite vite vite je veux pas qu'on, je veux pas qu'on entende des cris les gaz et engueulades tout ça vite j'en suis au 99 dans quelques minutes j'en suis au 100. oh je suis au 100. bon ben c'est la fin du live bye bye et